cette plante qui est la balsamine à petites fleurs. Pour l'identifier, déjà quand tu peux déraciner une plante si facilement, c'est souvent que c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qui fait son cycle sur une période courte, qui fait son cycle sur quelques mois et qui meurt. Mais qui va faire plein de graines qui vont repartir l'année suivante. Voilà, elle a une tige bien ronde. Elle a une tige bien ronde parce que c'est vrai que quand elle est jeune, on pourrait la confondre éventuellement avec une plante de la famille des lamiacées, une plante de la famille de l'amande, de de, de, du lamier blanc. Quand elle est jeune, parce qu'on voit ses feuilles opposées, mais il suffit de regarder la tige qui est ronde. Alors que les plantes de la famille des lamiacées, la tige est carrée. Alors vous voyez, l'intérêt de retenir des caractères de famille, c'est aussi de. quand on a un doute sur ce que c'est. Déjà, on peut éliminer certaines familles. On a des fleurs, je ne sais pas si vous voyez qui peuvent rappeler aussi des fleurs de la famille des Lamiacées, hein, c'est-à-dire, on dit en gueule de loup ou, ou bilabier avec une lèvre supérieure, une lèvre inférieure. Mais à la différence des fleurs de la famille des Lamiacées, il va y avoir un petit éperon. Comme un petit tube à l'arrière, qui rappelle un petit peu l'éperon euh, de la fleur de violette. Là, ça c'est le fruit, on dirait une sorte de gousse. Ah En fait, quand le fruit sera à maturité, plus gonflé, à peine tu le touches, il explose. Voilà, donc dans un mois, il n'y en a plus. Ça fait partie des plantes qui apparaissent, qui font leur cycle, qui meurent et qui disparaissent. Jusqu'à ce que ça revienne l'année prochaine. Toxique.